Aujourd'hui si on m'entend bien, on est à la Paris Games Week et du coup euh, on va faire une vidéo, mais drôle en fait, c'est un délire, au début on faisait pas de vidéo, on filmait pas du tout, mais on s'est dit on va se foutre un peu de la gueule des autres, et on va faire quand même, du coup je suis accompagné de mon cadreur, mon cadreur-monteur euh, qui fait les vidéos et tout, et ça va être bien drôle, du coup on va filmer tout ça, hein, t'es chaud Allez c'est parti, c'est T'es là Eh oui t'es là, tu continues de filmer Oh, mais c'est génial ça Du coup, vraiment, on va s'infiltrer sur un stand, on va leur dire que je suis youtubeur, tu es mon caméraman et tout, et on va essayer de, de passer genre de jouer. C'est méchant, mais voilà, c'est gentil. Attends, d'abord, je vais faire un petit tour euh, au meilleur stand. On se retrouve devant les toilettes. C'est la meilleure vie que j'ai, quoi. <rire> Ma vie est passionnante. Clairement j'espère que Vous pouvez pas me prévenir que j'avais perdu C'est très compliqué ah. C'est parti Je regarde juste si ça filme Allez on y va C'est pas là ah oui C'était très agréable Quelle bonne sensation Attends, je leur explique le but c'est qu'on leur dise qu'on est une youtubeur et qu'on veut faire une vidéo sur euh, le jeu justement. Et que lui après il me filme en train de jouer et tout. Mais je te jure, euh, moi je pourrais passer 30 minutes là-bas si c'est trop bien. Il hein. oh, y a un membre de dingue. Je trouve un membre du staff. Je pense que je peux. Excusez-moi, en fait j'avais une petite question, euh, je fais des vidéos sur Youtube et je voulais savoir si je pouvais faire une vidéo sur votre jeu là à l'appareil Games ah ouais, Là dans Enfin, ça qu'on l'arrête, mais euh, les gens continuent. À... à jouer, ouais. Et nous, en fait, on va tenter la mascotte. La mascotte La mascotte, et elle, elle va distribuer les goodies. Oh, stylé, ça Bon, bah, je vais rester. Ouais. <rire> il y a la mascotte qui va arriver, et qui va lancer les goodies. Du coup, euh, il joue encore deux minutes, et après, il lance les goodies. Du coup, bah, pour l'instant, on joue pas, mais à... On reste pour les goodies ou pas ouais, Moi j'ai trop envie de gagner Formixi, pour... On se donne la main Allez bah, Il est lent hein En vrai, je m'en fous, si je joue pas j'ai mon chapeau. Je suis un putain de fermier maintenant. C'est pas très bien Tu te dise la vérité M'ont oublié. il bah, y a un vigile mais je sais pas si j'y vais quoi. Non mais non mais, mais c'est bon j'ai compris. Bah voilà, ça je suis trop fort pour eux de toute façon. Non mais j'ai clairement ma place mais bon. Va se passer des on préfère passer des gens qui font du fortnite et tout alors que moi, d'autres qualités.